Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Noël avec vos proches et que vous avez gardé de l'énergie pour fêter la nouvelle année. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tutoriel du bracelet 2017. Pour commencer, nous allons dessiner les chiffres que nous reproduirons par la suite sur le bracelet. Nous aurons besoin de 12 fils de la même couleur et longueur, ainsi qu'un fil de la couleur de votre choix, ici en violet pour faire le fond, qui sera une couleur d'environ 6 mètres. Le principe de ce bracelet est exactement le même que celui du bracelet Pikachu, c'est-à-dire que l'on va parcourir le bracelet de gauche à droite en faisant des nœuds avant, puis de droite à gauche en faisant des nœuds arrière. Je vous rappelle que les deux tutoriels pour ces nœuds sont disponibles dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Je vous conseille de commencer par faire quelques lignes à vide avant de commencer le motif pour avoir un bracelet plus aéré et espacé. Les cases noires seront dorées pour ce bracelet et vous l'aurez deviné, les cases blanches seront de couleur violette. Lorsque l'on représentera une couleur dorée, on fera un nœud inversé au parcours du fil principal. Une fois que vous appliquez ce principe, il sera le même tout au long du bracelet. Et voilà le bracelet 2017 terminé! J'espère que ce tutoriel vous a plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des bracelets que vous aimeriez apprendre pour l'année 2017. N'hésitez pas aussi à rejoindre Bracelet Brésilien sur Facebook, Instagram et Twitter pour découvrir de nouveaux bracelets chaque semaine. Je vous souhaite un très bon réveillon et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel.